Alors donc, qu'est-ce que c'est que les autoplasties Donc, quand ça se ferme, euh, j'ai tout à l'heure montré une, une diapositive euh, qui montre qu'avant de commencer à suturer, il faut vérifier déjà est-ce que les deux berges peuvent être rapprochées au doigt ou, ou au crochet. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Euh, pas qu'il y a un problème, mais il, y a, il faut couvrir par autre chose, autre que la suture. Et n'essayez surtout pas de forcer les choses. Si ça vient pas, c'est que ça vient pas. Ça, ça ne peut pas venir. Donc, si vous fermez, attendez-vous. Si vous fermez avec sous tension importante, attendez-vous à une nécrose quand vous allez ouvrir votre pansement. Et donc, il faut faire autre chose. Il faut ouvrir par un autre moyen. Soit une greffe cutanée. Une greffe cutanée, je vous rappelle, c'est le fait de, de, de retirer de la peau complètement déconnectée de son site d'honneur, euh, sans pédicule, et vous la greffez sur un sur une perte de substance qui est encore vascularisée, c'est-à-dire pas d'os, même la graisse, ça tient pas très bien, donc euh, sur un sous-sol vascularisé en tout cas. Euh, sinon, il faut faire des petits lombeaux. Il y a bien sûr les grands lombos, mais ça c'est destiné aux grandes pertes de substance. il y a les petits lambeaux. Et c'est ce qu'on va voir, les petits lombos, euh au hasard, c'est des lambeaux au hasard, encore appelés autoplastiques cutaniques. Euh, alors, qu'appelle-t-on un lambeau C'est un transfert de tissu euh, avec leur vascularisation propre, euh, ou revasculariser. Donc, vous avez ici euh, en bleu donc un morceau de peau, euh, c'est-à-dire euh, épiderme, derme et hypoderme, euh, qui reçoit euh, la, sa vascularisation euh, veineuse et, et, et artérielle. Et il se peut aussi que le tissu contient un muscle ou un fascia ou, un, ou même ou carrément euh, peau, muscle et os. Il y a différents types de lambeaux, mais ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui. Euh, en tout cas, le fait de prendre cette peau en gardant son pédicule connecté, des vaisseaux connectés et le, le mettre sur une zone receveuse, c'est ce qu'on appelle l'ambeau. Si on ne, on ne prend que la peau, c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, peau totale, qu'on dégraisse euh, avant de la mettre en place, ça s'appellera greffe. Voilà. Alors... Euh, l'anatomie la, de la peau, bon, je pense que tout le monde connaît, épiderme, derme, hypoderme avec les, avec sa vascularisation qui est par contre importante à rappeler. La vascularisation, elle est surtout riche au niveau du derme. C'est au niveau du derme, vous voyez, les deux plexus dermiques et sous-dermiques qui sont alimentés par des euh, différents types de vaisseaux, soit une artère cutanée directe, soit des artères euh, qui vont traverser les muscles. Donc, ce sera donc des perforantes myocutanées ou des perforantes euh, des perforantes euh, en, euh, septales entre, les, entre le septum et ce qui nous permettra de décrire différents types de lombos. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les lombos les plus simples, c'est-à-dire c'est les lombos où on va prélever que la peau, que le la, -dire épiderme, derme et hypoderme euh, étant vascularisés par les plexus dermiques et sous-dermiques, et non pas par une artère cutanée directe. Parce que si c'est le cas, on parlera alors de lombos axiaux qui sont connus, mais connus dans des territoires précis au niveau, de, au niveau du corps. Euh, on en reparlera peut-être un jour si vous voulez. Euh, et comme je vous ai dit, euh, soit qu'on prélève juste des lombos euh, au hasard sur le plexus dermique ou sous-dermique, ce sera des lombos cutanés purs, ou euh, vascularisé par une artère cutanée directe, ou alors on peut passer sous le muscle, ce sera des lombos musculo-cutanés, ou sous le fascia, ici en vert, et ça sera des lombos fascio-cutanés, ou alors si on prélève sur euh, un vaisseau passant entre deux deux groupes musculaires au niveau d'un septum, on parlera de lombosepto-cutané. Bon, ça, c'est juste, on va dire, pour votre culture générale, mais euh, je pense que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce genre de lombos, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, bon, c'est juste la classification... Euh, voilà en général. Euh, ces différents types de lombos ont été découverts de façon chronologique. D'abord les lombos cutanés au hasard, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Puis les lombos cutanés axiaux, puis les lombos musculo-cutanés, fascio et les lombos perforants. Bon ça c'est une autre histoire, euh, ça mérite un topo à part. Alors, on va donc voir les lombos cutanés au hasard. Au hasard ça veut dire qu'ils sont vascularisés par le plexus dermique et sous-dermique euh, et non pas sur un vaisseau connu. Vous savez, par exemple, là, la peau euh, au niveau du pli de laine, on peut prélever un lambeau à ce niveau vascularisé par une artère connue qui s'appelle l'artère... Comment circonflexe iliaque superficiel, et ce type de lombo est connu, il a été décrit par quelqu'un qui s'appelle MacGregor et porte le nom de MacGregor. On peut prélever aussi un lombo ici au niveau frontal, vascularisé par le pédicule qu'on a vu saigner tout à l'heure, c'est le pédicule supraorbitaire et, et supratrochléaire, c'est un lombo connu, c'est le lombo frontal médian ou lombo indien, il est connu. Mais on peut aussi prélever euh, peau, c'est-à-dire euh, épiderme, derme et hypoderme, sans euh, se soucier de est-ce qu'il y a un pédicule qui passe dedans ou pas mais en se basant sur nos connaissances qui nous disent que cette peau est vascularisée par le plexus dermique et sous-dermique. Prélever ce genre de lambeau porte le nom de lambeau au hasard ou encore autoplastie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ces lambeaux ou autoplastie sont de deux types en fonction de leur géométrie. Soit que ça va être des lambeaux d'avancement, et si c'est un lambeau d'avancement, vous devez... Pour réaliser un lombo d'avancement, vous allez le faire tout de suite sur les, les pattes de veau. Vous devez transformer votre perte de substance, quelle qu'elle soit, vous la transformez en un rectangle. Vous sacrifiez donc la postène avoisinante pour que ce soit plutôt un rectangle. Puis, vous tracez à côté, au niveau de la postène adjacente, un lambeau rectangulaire aussi, que vous allez donc inciser et l'avancer, voilà, selon le sens de cette flèche, pour qu'il vienne couvrir la perte de substance. Vous aurez donc avancé cette peau pour couvrir la PDS et vous aurez donc à, à parler de ce qu'on appelle l'ombo d'avancement. La question qui se pose, c'est laquelle? Euh, les excès, non? C'est pas ça? Avant? Avant. Pardon? La tension, non? Non, c'est pas ça ce que je cherche. C'est-à-dire, on on, on, on, ça, ça concerne aussi de la géométrie. Donc, Quand on parle de géométrie, on ne peut pas parler de géométrie sans parler de dimension. C'est-à-dire, voilà. Jusqu'à quel point est-ce que je peux inciser autant, autant que je veux sans problème Non. Il y a quand même un rapport à respecter. C'est-à-dire que, euh, et ça, euh, ce, ce rapport-là diffère selon la région du corps. Le rapport entre la largeur du rectangle et la longueur du rectangle que vous allez prélever, du nombre que vous allez prélever, dépend de la région du corps. Si c'est au niveau des membres, comme chez pour nos amis traumatos, ben, ce n'est pas, pas intéressant parce que la vascularisation au niveau des membres est précaire, elle n'est pas, pas bien et donc à peine le rapport entre largeur et longueur est de 1 sur 1. Donc c'est finalement des carrés que vous allez prélever en pas des rectangles et puisque c'est des carrés, ça ne sera pas utile, ça ne permettra pas de couvrir des paires de substances d'une bonne longueur. Si c'est au niveau des troncs, on peut aller mieux, c'est-à-dire au niveau de thorax, abdomen, le dos, vous pouvez prélever des rectangles dont le rapport euh, largeur sur longueur est de 2 sur 1. C'est mieux. Et si c'est au niveau de la face, c'est encore mieux. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je, je vous ai dit de retenir la phrase qui dit grande richesse vasculaire favorable à tout au niveau de la face. Donc la face a cette, cette caractéristique. Elle est richement vascularisée et permet donc de prélever des lambeaux rectangulaires d'avancement dont le rapport peut aller jusqu'à 3 sur 1. C'est-à-dire que si là, la largeur de la perte de substance que vous avez créée est de 2 cm, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir prélever un ombeau dont la longueur peut aller jusqu'à 6 cm sans qu'il y ait de problème sur le plan vasculaire en ne comptant que sur le pédicule ou plutôt sur le, le, le plexus euh, dermique et sous-dermique. Des, des deux côtés, très bien. C'est ce qu'on voilà. Oui, merci Osse. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur, euh, sur un cas clinique. On fait un avancement des deux côtés, un rectangle du côté gauche, un rectangle du côté droit, on suture, et la suture finale va ressembler à la lettre H majuscule. Et donc, ça portera tout à fait la, la plastie euh, en H. Voilà. Exactement, parce que les, les, les, les, les lits des étant horizontal, Donc, on peut faire une plastie en H très utile euh, dans, dans, dans plusieurs cas. Euh, on peut faire autrement, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un embout de rotation. Un embout de rotation, c'est-à-dire on va faire tourner de la peau pour couvrir la paire de substances. Mais dans ce cas. Vous n'allez pas transformer votre perte de substance qui est ici en rouge en rectangle, mais vous allez la transformer en triangle. Cela veut dire que tout ce qui est ici en achuré, c'est de la peau qui sera sacrifiée. Vous allez la, Même si elle est saine, vous allez devoir la sacrifier, la retirer pour que votre perte de substance soit plutôt un triangle. Et dans ce cas, vous allez inciser une euh, sous forme d'arc la peau avoisinante, de telle sorte à pouvoir la faire tourner pour qu'elle couvre... Pardon. Pour qu'elle couvre la perte de substance. Donc on la on a basculant vers le triangle créé, vous couvrez la perte de substance, vous obtenez donc des cicatrices, une cicatrice de ce genre-là. Mais c'est-à-dire le tour sera joué, la perte de substance sera comblée. Euh, donc voilà, on a parlé du nombre d'avancement, vous allez le faire. On a parlé du nombre de rotations, vous allez le faire. Ce qui reste à vous dire, c'est le nombre de transposition. Quelle est la différence entre transposition et rotation La différence est simple, et c'est ce que je vais vous expliquer. Vous avez là euh, de la peau et une, une peau, on va dire, rétractile, par exemple. Et vous voulez la libérer, donc vous, vous libérez ici euh, le, par une incision qui est ici en bleu, et vous prenez, donc vous tracez un triangle juste à côté, vous, vous allez donc le lever, vous allez enjamber de la peau qui est ici saine, bon, saine ou en tout cas, de la peau qui ne, qui ne sera pas, ce n'est pas une perte de substance en tout cas, et vous allez intercaler ce lambeau dans la perte de substance que vous allez créer par cette, euh, par cette incision. On ne peut pas parler de rotation. Pourquoi Parce que la rotation ici, c'est la peau, c'est un lombo qui est venu euh, couvrir la perte de substance sans passer au-dessus d'un segment de peau saine. Par contre là, c'est un lombo qui sera prélevé et puis, il subira un mouvement de rotation, mais on, on préfère ne pas employer ce mot rotation, mais plutôt un lambeau de transposition, parce que c'est un lambeau qui va enjamber de la poussène, il va passer par-dessus en trois dimensions, imaginez-le, il va enjamber de, de la poussène avant qu'il soit déposé sur euh, la perte de substance ou l'incision de libération ou ce que vous voulez. Voilà donc ce que ça donne. Ce lambeau qui était là, il est venu là, et donc ça nous a permis d'élargir. Euh, cette, euh, cette rétraction, s'il s'agit d'une rétraction. Et ce genre de, de lambeaux lambeaux de transposition, c'est ce qui nous permet justement de tracer euh, des lambeaux un peu plus élaborés, comme les plastiques en Z, comme les plastiques de trident, comme les plastiques de LLL. Tous ces lambeaux contiennent euh, un lambeau de transposition. Le plastique en Z, c'est deux lombos de transposition, de lambeaux d'échange, une plastique d'échange. Le trident euh, contient aussi deux plastiques en Z et un lambeau d'avancement en VY ou en YV. Et, euh, et la, la, la, la LLL, on va le voir aussi, c'est un petit peu compliqué, on va le voir. Voilà, donc vous avez là justement un exemple de transposition, c'est la plastique en Z. Nous allons la tracer, vous allez savoir ce que c'est, je vais vous projeter une vidéo. Et là, c'est la plastique en trident, vous allez aussi la faire euh, si le temps le permet. Voilà, donc, euh, voilà, là, là, ce sont les différentes étapes. Tout ce que j'ai dit, c'est expliquer d'abord sur des images successives et puis on verra la vidéo. Je projette la vidéo, vous, vous passez à la pratique et euh, rebolote comme ce qu'on a fait ce matin. Donc, voilà, donc, euh, juste un petit, un petit récapitulatif de ce que c'est qu'un lambeau d'avancement. Voilà, vous, vous transformez donc votre perte de substance en un rectangle ou un carré et puis vous tracez euh, le, le lombo avec un rapport de 3 sur 1 quand il s'agit de la face, de 2 sur 1 quand il s'agit du tronc, euh, en gardant en mémoire qu'il est vascularisé par le plexus dermique et sous-dermique. Voilà, donc ici, la perte de substance qui sera créée, supposez que c'est une tumeur qu'on a réséquée. Voilà, la, la, la tumeur est partie et puis vous incisez votre lambeau avec les mêmes règles dont on a parlé, en tenant le bistouri perpendiculaire, tout ce qu'on a dit est valable pour la levée des, des lombos. Et puis vous décollez, vous décollez où Dans quel espace en sous-dermique, en sous-hypodermique, en sous l'hypoderme en... En? En exactement. Il faut prélever des lombos dermo-hypodermiques. Euh, si vous voulez tout oublier à propos des autoplastiques, vous pouvez. Mais N'oubliez pas ce que je viens de dire. C'est-à-dire euh, prélever des, des, des lombos cutanéo-graisseux. Il faut passer sous la graisse. Si vous prenez des lombos euh, dermiques, c'est vrai qu'il est vascularisé par le plexus dermique et sous dermique, mais vous augmentez, la, la, la, c'est-à-dire le risque, euh, voilà, de nécrose euh, et ça serait dommage. Donc on décolle soit à la lame, soit au bistouri, soit au bistouri électrique comme vous voulez, soit à la lame ou à la lame euh, électrique ou alors au ciseau. C'est des choix, ça dépend de, de chacun. Et puis il faut là encore décoller les berges, les berges du lambeau, comme ce qu'on a dit pour les tumeurs. Il faut aussi les décoller pour qu'on puisse fermer. Ça vous semble pas utile, mais euh, ça l'est. Il faut le décoller des deux côtés avant d'avancer le lambeau. Et pour l'avancer, vous faites un point simple. Vous avez appris ce matin, je là, à le faire. Vous mettez donc un point simple pour avancer ce lambeau là pour qu'il vienne couvrir la perte de substance qui a été créée. Voilà, vous faites votre... Comment on a... Il est comment ce nœud Faites, faites de moi un, un homme heureux... Plat, voilà, exactement, il est plat. C'est déjà très bien de retenir cela. Il faut qu'il soit plat, euh, c'est important pour euh, que ce soit un, un point euh, voilà, correctement fait. Et puis, vous, vous voilà, vous serrez votre point. Euh, S'il y a beaucoup de tension, comme l'a dit le professeur Ramel, vous, vous, vous faites deux lambeaux rectangulaires des deux côtés, d'accord, euh, pour que ça vienne euh, des deux côtés et faciliter la fermeture. Et puis, vous complétez votre fermeture partout. Et là, c'est l'occasion de vous parler d'un phénomène qui peut se produire. C'est l'oreille, l'oreille de chien. Ça s'appelle comme ça, ça s'appelle oreille de chien. Après avoir avancé votre lambeau ou, ou, ou fermé un fuseau que vous avez tracé après une tumeur, il se peut qu'il persiste une oreille de chien. Et cette oreille de chien, c'est très inesthétique. Euh, les patients se plaignent beaucoup des, des petites oreilles qui persistent, Surtout par exemple, au cours d'une abdominoplastie, il persiste parfois des petits excès. Coup, quoi qu'il en soit, il y a une oreille. Il faut, faut s'en débarrasser. Comment eh bien, La technique est bien expliquée. Là, euh, Il faut d'abord la tirer par un crochet de gilis, Voilà. Tracer l'excès perpendiculaire. Parce que vous allez la retirer, et ça c'est sûr. Mais il faut payer pour la retirer. Qu'est-ce qu'il faut payer Il faut rallonger la cicatrice. Le prix à payer sera une cicatrice supplémentaire. Mais c'est soit ça, soit garder l'oreille. Et, et, et je préfère qu'il y ait une cicatrice plutôt que l'oreille parce que l'oreille est très gênante pour le patient. Donc, vous incisez à la base de l'oreille. Voilà. Vous étalez. Là, là c'est l'excès. Vous avez imaginé. C'est l'excès de peau qui est tiré là encore par le crochet. Vous le coupez au ciseau. Très bien, pour vous, vous situer, voilà, ça sera une cicatrice supplémentaire, mais c'est le, seul, le seul moyen de retirer l'oreille. Ce, ce qui est expliqué ici est valable aussi pour les, les fuseaux, tout ce que vous tracez, tout ce que vous excisez pour retirer l'oreille. Vous avez ici un cas clinique, voilà. Oui, oui. Euh, c'est des points simples, tout simplement. Et là, il faut faire des points thermiques inversés, c'est exact. Voilà, des points à quelques points thermiques inversés. Et puis et voilà. Là, c'est pas. Là, on peut pas parler vraiment de de points de points d'angle. Point d'angle, c'est quand il y a carrément un triangle. On va le voir peut-être dans, dans le trident. Dans le trident, c'est vraiment un vrai point d'angle parce que c'est une plastique YV. Une plastique en YV, oui. Bien sûr, j'ai montré la photo qui décolle. Là, voilà, il faut décoller les berges. Bien sûr. Ah oui, oui, oui, il faut tout décoller. Si vous ne décollez pas, la, la, la question qui se pose, on ne pose plus la question est-ce qu'il faut décoller ou pas. La seule question qui se pose, c'est combien je vais devoir décoller Et ça, ça dépend de l'attention, mais il faut décoller ce risque un petit peu pour que vos, vos points soient faits de façon correcte. D'accord Voilà, donc euh, voilà, donc à cas clinique, comme l'a dit le professeur Hamel, c'est quand même une tumeur qui a une, certain, une certaine dimension. Donc un seul nombre d'avancement ne va pas suffire. Donc, on a, après avoir fait l'exérèse de la tumeur, on va avancer les deux lambeaux. Par, par la suite, donc, ces deux bouts ont été sacrifiés pour transformer la PDS en, en rectangle. Et puis, on a avancé les deux lambeaux. Et à la fin, on a obtenu une cicatrice qui ressemble à la lettre H majuscule, ce qui fait qu'on donne à, cette, à ce genre de plastie une plastie en H. Voilà. Un autre cas clinique, pareil, avec les lambeaux frontaux qui ont été levés, voilà, et fermés. Un lambeau de rotation, pareil, je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on passe aux vidéos et à, la, et à la pratique. Voilà, pareil, donc on transforme la perte de substance en triangle cette fois, euh, puis on décolle le lambeau, comme on a dit tout à l'heure, on décolle le lambeau. Voilà, pour répondre à votre question, on décolle même la, la perte de substance, bien sûr, pour que ça puisse se fermer. Et puis, on avance. Là, on peut parler effectivement de point d'angle. Euh, on peut le faire soit par point simple, sincèrement, ou alors avec un point d'angle, euh, comme ce qu'on a vu tout ce matin, on a vu un point en U, on n'a pas eu le temps de voir le point d'angle, mais la seule différence, c'est que le passage au niveau de la pointe sera au niveau intradermique strict. Voilà. Voilà, donc à quoi ça ressent finalement après avoir fait tourner euh, le long. Euh, ici, donc, un exemple, regardez, c'est quand même une perte de substance qui est énorme euh, au niveau du scalp. Et le scalp, il n'y a pas de l'axité, une perte de substance euh, qui fait à peu près le, le, euh, la taille d'une pièce de 2 dirhams euh, c'est-à-dire c'est un petit truc de rien du tout, mais parfois, le scalp n'ayant pas de laxité, vraiment, il ne faut pas espérer faire de suture directe. Il faut avoir euh, entre les mains une, une, une expérience de, de, de, de petits lambeaux. C'est très intéressant. Bon, par exemple, chez ce patient, deux lambeaux de rotation ont permis de couvrir la perte de substance. Bien sûr qu'il a fallu ouvrir euh, une, une grande distance au niveau, c'est-à-dire décoller largement et lever deux lombos avec une plastique qui est correcte. Je me rappelle bien de ce patient, c'est un patient que j'avais fait à Casa et je, je l'ai revu, bon, ça c'est juste pour l'anecdote, je l'ai revu un mois et demi ou là, deux mois plus tard avec une compresse que j'ai oubliée ici. Sincèrement, j'ai oublié une compresse à l'intérieur. On l'a retiré après avec, avec sans, sans aucun problème. Voilà, ça s'est passé à mon entourage. Et je, quand j'ai fait sortir les photos, on la voit, tiens, y il y a quelqu'un de la petite soufflure ici <rires> c'est est, est sincèrement... Est-ce qu'on aurait pu greffer ce patient Est-ce qu'on aurait pu mettre une greffe est -ce, est -ce que voilà, C'est la question que je pose, à votre avis. Est-ce que c'est possible C'est presque la bonne réponse, mais il y a une erreur dans la réponse. Ce n'est pas de la fibrille, c'est de l'os. Là, c'est le bourgeon, et là, c'est une zone osseuse. C'est de l'os, c'est le crâne. Donc, on ne peut pas... La greffe ne peut tenir que sur un sous-sol vascularisé, donc on ne peut pas greffer. Il faut apporter le lombo. Si c'était possible de greffer, bah, il est chauve comme moi, donc il n'y a pas de problème, on va mettre un, un peu de la peau et puis le tout joué. Mais euh, ce n'est pas possible, de toute façon, euh, il faut faire une, euh, des lombo. Si c'était un patient avec encore une belle chevelure, le lombo est, est toujours souhaitable, parce que si on met une greffe, quel est le, quel est le, le problème qui se posera C'est de la peau glabre, il aura une alopécie. Donc, le lambeau serait bien, mais comme il n'a pas de cheveux, une greffe aurait suffi s'il n'avait pas une exposition osseuse. Voilà, maintenant, la plastique en Z. La plastique en Z, il faut avoir une notion là-dessus. Ce sont deux lombeaux. C'est une plastique d'échange, on dit. on l'appelle comme ça une plastique d'échange. Euh, je, je préfère vous la montrer sur vidéo. Je vais juste défiler les, les photos. Euh, c'est un Z parce que voilà, c'est la lettre Z qui est tracée. Je vais vous la montrer sur vidéo, puis je, je reviendrai sur... Euh, sur ces images, euh, c'est un échange et le but est d'allonger une cicatrice. On va y revenir sur vidéo. Et ici, par exemple, une rétraction, il est indiqué dans le cadre de rétraction au niveau d'un pli, d'un creux axillaire. Et en, en échangeant les lambeaux, on libère et on retrouve une, une bonne mobilité au niveau axillaire. C'est pas, pas compliqué, mais... Euh, là, je ne vais, vais pas entrer avec vous dans ce genre de, de petits lombos. Sachez qu'il existe des, des, des autoplasties encore plus compliquées, notamment les lombos bilobés et tout ça. Mais c'est un, c'est une, euh, c'est un petit peu, c'est un, un niveau un peu plus, un peu plus élaboré. Euh, ça mériterait peut-être carrément un, un diplôme universitaire ou euh, je sais pas, un certificat pour faire un entraînement par rapport à tous ces petits lombos. Euh, il y a aussi le lombo rhomboïde, le lombo en LLL, on va aussi essayer de le faire, ce sera le dernier lombo qu'on fera ensemble, euh, mais je préfère aussi le, vous le montrer sur vidéo, en passant donc à l'acte sur vidéo, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous avez ici un, un, un cas clinique de perte de substance, le lombo en LLL, c'est quand il y a, là c'est un, une escarpe tout simplement, ça aurait pu être aussi une... Une euh, sinus pilonidal, c'est une localisation habituelle de sinus pilonida. Mais là, c'est un, c'est une escarre, une escarre euh, sacrée. Et donc, euh, on, on, pour faire un nombre dit en LLL, on transforme la perte de substance, non pas en rectangle comme les nombres d'avancement, non pas en triangle comme les nombres de rotation, mais plutôt en, en losange. Donc, on transforme la position, la perte de substance en losange, puis on prélève un losange à côté qu'on va transposer sur la perte de substance. Et donc c'est pour ça qu'on en appelle qu'on appelle LLL, ça veut dire lombo en L pour losange. Lombo, ça commence par L, qui a la forme d'un L. Le voilà, le lombo qui a la forme d'un L pour couvrir un losange. Donc on appelle LLL lombo en L pour losange. Donc c'est une erreur de dire, euh, euh, cest dire euh, LLL parce que euh, des fois on, on, on se dit le le, euh, comment, il y a une petite erreur qui se fait on rajoute un L parfois euh, en tout cas, bon, ça m'a échappé mais bon, retenez que c'est l'ombre en L pour losange, je reviendrai là-dessus tout à l'heure si je me rappelle, il y a une petite erreur que tout le monde fait en rajoutant un L quelque part mais mais c'est pas bon voilà, alors voilà. Euh, qu'est-ce que c'est ça? là, là c'est... Euh, c'est de la graisse. <rire> voilà. C'est pour vous dire qu'il faut prélever des lombos cutanio-graisseux. Voilà, cutanio-graisseux et le transposer euh, sur la sur la perte de substance. Et voilà le résultat avec une là, c'est quand même une perte de substance qui est qui est énorme. Voilà un autre LL au niveau du visage, au niveau de la face. Ça couvre bien la perte de substance. Résultat satisfaisant. Donc là, c'est un peu plus compliqué, c'est des lombos un peu plus compliqués. Je qu'on n'aura pas le temps, d'ailleurs, c'est pas possible sur sur lambeau de sur PAP de veau, je veux dire. Euh, alors là, c'est un lambeau de rotation, c'est pour montrer un lambeau de rotation, une perte de substance au niveau du nez, un lambeau de rotation qui viendra donc couvrir avec un résultat satisfaisant au niveau du nez. Il y a des complications quand même à savoir, euh, parce que un lambeau, quand on le met en place, il peut souffrir. Et il peut souffrir de trois manières. Il peut souffrir soit une souffrance veineuse, soit une souffrance artérielle, soit une souffrance mixte. Il faut les détecter ces souffrances-là. Quand il s'agit d'une souffrance euh, veineuse, alors je vais vous dire, euh, ou plutôt une souffrance artérielle, eh bien, les, les, les, les signes qui vont témoigner de souffrance artérielle, c'est un allongement, c'est un, une rapidité plutôt de de c'est-à-dire du pot capillaire, donc vous appuyez un allongement du pot capillaire, vous appuyez dessus, ça prend du temps pour se recolorer, ça c'est d'une part, d'autre part le lambeau devient blanc et non pas bleu, et, et puis ça commence à, à se nécroser de distal en proximal. Euh, il faut agir. Comment peut-on agir Ça témoigne de quoi, par exemple, comme, pourquoi un lambeau d'avancement va souffrir sur le plan artériel Oui, bien sûr, mais bon, si vous respectez le plan de décollement et tout, et que vous trouvez qu'il est devenu blanc en post-opératoire, qu'est-ce que vous faites C'est qu'il y a de la tension, il faut faire sauter un point tout simplement, il faut le libérer pour le laisser euh, bien vasculariser. Il se peut aussi que la souffrance soit veineuse, et dans ce cas c'est l'inverse, le pouls va devenir rapide, le pouls capillaire, vous appuyez dessus, ça va se recolorer très rapidement, et le lambeau n'est pas blanc, mais il est bleu, il est plutôt bleu, ça témoigne d'une souffrance veineuse, et quelle serait donc la... Euh, la solution, bon, ça, ce genre de souffrance, c'est plutôt pour les, les lombos pédiculés, euh, et non pas pour les lombos au hasard, mais, mais si ça survient, il faut décongestionner le lombeau. Le drainage veineux ne se faisant pas correctement, et le retour n'est pas bon. Il faut donc le piquer régulièrement pour, qu pour, que, pour le libérer de la congestion veineuse, ou alors utiliser des sensus. Euh, les sensus, je vais vous les montrer. Parfois, c'est mix, voilà, regardez là, pour une souffrance artérielle. On, on appuie dessus, donc la couleur, il est trop blanc, le saignement est très faible et le pot capillaire est trop lent. En appuyant dessus, donc on a ce, euh, cette, ce renseignement clinique qui est très important. Vous faites sauter un point et puis c'est tout. Quand c'est veineux, la couleur, il est bleu. Le saignement est important parce que le retour veineux n'étant pas assuré, donc ça sa saignote de partout et le pot capillaire est rapide. Là, ce qu'il faut faire, euh, parfois il y a une souffrance mixte qui est la pire, bien entendu. Et ce qu'il faut faire, c'est sauter un point pour pour libérer un, un lombeau qui souffre, ou alors utiliser des petits moyens comme les sensus. Et on les a déjà utilisés, les sensus d'ailleurs, même maintenant, on, est, euh, on avait demandé il n'y a pas longtemps qu'on ramène des sensus. Ça se vend, je ne sais pas où exactement, mais ça permet de... Les sensus, ils vont aspirer le sang. Voilà, aspirer le sang et on le jette, on la met sur un or, hein. il aspire, c'est très ancien, mais très efficace méthode, Donc euh, qui, qui a toujours sa place et ça permet de décongestionner le lambeau le temps que le flux veineux se réinstalle de façon correcte. Euh, ça paraît sale, mais ce n'est pas sale du tout. Dès que la, la se remplit de sang, on la retire on met une autre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est des petits moyens, mais qui sont utiles. Là, c'est des lambeaux un peu plus… Voilà. Très bien, donc voilà donc une petite présentation. Et sans trop tarder, on va passer aux vidéos, sauf si vous avez des questions. Alors, essayez de suivre s'il vous plaît. Vous avez des gants, vous avez des instruments. On va faire pareil. Donc, on va transformer la paire de substances en rectangle. Et puis, on va lever des lambeaux rectangulaires. On insiste donc la berge. Merci. On insiste donc la berge et puis on lève le lambeau et on l'avance en sodermique. Donc, je vais faire avec vous la démonstration. Alors, euh, il me faut un, mar un marqueur, s'il vous plaît. Faire un marqueur. Faire un, un marqueur. un marqueur. Voilà. Alors, supposer que c'est une perte de substance qui est là. On va dire qu'il y a un petit peu en carte géographique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va basculer, voilà, on va basculer sur... Euh... C'est ça, mais... Alors, voilà, on va, on va donc zoomer sur cette perte de substance en vert. Alors, elle est arrondie, mais euh, on ne veut pas qu'elle reste arrondie. On va la transformer en rectangle ou carré. D'accord On va la transformer en carré. Il faut avoir une règle pour respecter le rapport longueur sur largeur. Et puis, on trace à côté un lambeau. Voilà dont la longueur ne doit pas dépasser 3 sur 1 quand on est au niveau de la face, au niveau du visage. Donc, on va retirer... Euh, Essayez de zoomer sur... Euh, la... bah, Essayez de zoomer sur cette... cette euh, voilà. Voilà. De... ça, il faut prendre ça, si vous voulez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, on va retirer la ou créer la perte de substance. Voilà, supposé que c'est une tumeur. On va donc retirer la tumeur. Il faut marquer que je tiens le bistori vertical. Il ya de la postelle, mais je la sacrifie. Mmh. Et puis, bien sûr, bien sûr. Oui. Ça va Voilà. Donc, on va sacrifier... On va retirer la tumeur, mais sacrifier aussi de la prostate avoisinante. On aura donc obtenu une perte de substance sous forme de rectangle. Là, voilà donc la perte de substance. Il est ici sous forme de rectangle. Et puis, on n'a qu'à lever donc, le lambeau rectangulaire en respectant le rapport longueur sur largeur. Il faut inciser perpendiculairement, puis décoller le lambeau en passant au niveau euh, du plan graisseux. Donc, on est en train de prélever des lambeaux cutanio-graisseux. Voilà. Si on ne décolle pas, bien sûr que ça ne va pas se fermer. Il faut lever le lombo cutanio-graisseux sur toute son étendue. Voilà. En tractant, je suis en train de tracter et de lever. Le lambeau, voilà. Je vérifie qu'il va bel et bien couvrir ma perte de substance. Si c'est pas le cas, voilà, bien, je vais devoir décoller de tous les côtés, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas un ciseau à décollement celui-là, c'est un ciseau à fil. Mais c'est ce que j'ai. Je vais l'utiliser quand même pour décoller. Je vais décoller donc à ce niveau, comme la question a été posée tout à l'heure. Je décolle même la l'une des berges de la perte de substance l'autre berge, la troisième berge, voilà, il faut décoller donc toutes les berges pour que ça puisse venir facilement et pour que ça puisse se fermer facilement. Une fois tout décollé, là, il n'y a pas de raison, si on respecte le rapport longueur-largeur, ça va venir sans problème. On prend donc un fil, voilà, après avoir fini le décollement, on prend un fil Oui. Merci. Et on fait un, on, on met en place un premier point qui est le point qui va amarrer ou affronter donc, euh, la, la partie euh, distale du lambeau avec la berge qui est en face. C'est un point simple, tout simplement. Voilà, voilà au milieu, bien sûr. Et le lambeau va avancer sans aucun problème si le décollement a été assuré correctement. Voilà, très bien, ça avance, pas de problème. 3 sur 1, je pense que c'est après 3 sur 1. Bon, je n'ai pas de règle pour sincèrement confirmer, mais bon, voilà, on voit que ça se fait. On fixe notre point. Et voilà, donc le tour est joué. Parfait. Oui, il faut faire bien sûr des points sous-cutanés euh, et puis des points sur la peau, mais bon, points sous-cutanés, on va faire un seul. Il faut en faire plusieurs, mais là, là je vais faire qu'un seul juste pour, pour revoir avec vous ce point. Il faut tirer sur la boucle, bien entendu. Et puis continuez vos sutures. J'espère que vous êtes en train de réaliser le geste en même temps que moi. Voilà, parfait. C'est excellent. Je pense que le euh, le patient peut être euh, content. <rire> voilà, et puis on continue à fermer tout simplement sans aucun problème. Euh, et voilà, la plastie, la plastie étant terminée. Euh, je vais donc. Euh, J'espère que vous avez fait le geste en même temps. Oui il y a une oreille très bien ben. il faut s'en débarrasser je vais venir vous aider hein? point d'angle voilà on fait un point, point d'angle voilà. vous voulez qu'on fasse un point d'angle je vais faire un point d'angle s'il vous plaît essayez de zoomer alors on peut faire un point d'angle à ce niveau donc on introduit l'aiguille voilà au niveau de la berge euh, qui recevra le lombo et puis au niveau du lombo on va passer en intradermique le point passe en intradermique et non pas en dermique et non pas en, en épidermique c'est à dire il ne faut pas sortir par la peau on récupère alors voilà regardez ici on voit pas le fil au niveau du lambeau on voit pas le fil euh, pour que le nœud soit réalisé sur la peau qui reçoit le lambeau et non pas sur le lambeau donc pour ne pas risquer une ischémie du côté du bord du le de, de, de, de l'angle du lambeau voilà voilà c'est parfait. C'est bon, donc le patient est guéri. Je vais juste voir avec votre camarade, je vous en, je vous, je vous laisse un petit peu continuer, je vois juste l'oreille. Ou alors, si vous voulez, venez là, venez là. Voilà, c'est ça, c'est ça, venez là. On va corriger l'oreille de chien ici. On va corriger l'oreille de chien sur patte de veau. Donc, c'est un petit peu rigolo. <rire> là, c'est juste la patte de veau qui vient. Juste la pas de vous. Elle pas de voix. Vous vous restez là-bas. Ça, ça, ça sera transmis, voilà. Voilà. Merci. Si c'est si c'est bien et bien. Ah, vous l'avez déjà. Ah, elle est encore là. D'accord. Il y a une petite euh, voilà une petite oreille. Voilà, elle est là. Très bien. Voilà. Très bien. Alors. Voilà, transmission. je vais la placer là. Donc, si vous l'avez remarqué. S'il vous plaît, essayez de suivre. Regardez ce qu'on appelle oreille de chien. Votre camarade a avancé son lambeau. Il est un petit peu timide, ce lambeau, parce qu'il est, il est étroit. Voilà, il est, il est étroit, il est tout petit, mais bon, je pense que c'était pour qu'elle économise un petit peu ce qu'elle a comme, comme tissu, c'est normal. Mais vous voyez qu'à la fin de sa suture, qui est bien d'ailleurs, je la félicite, il persiste de ce côté une oreille, vous la voyez Voilà, il est bien visible. Alors, quelle est la solution la solution, je vais la tracter. J'ai pas de crochet de gilis, mais si je l'avais, euh, je l'aurais utilisé. Là, j'utilise les, juste les griffes de, de la pince à disséquer. Je tracte l'oreille. Je prends un marqueur. Euh, vous arrivez à voir Voilà. J'essaie je, de m'adapter à la caméra. Non. Comme ça. Non, euh, on va la garder telle que c'était. Il faut juste me tenir. Euh... Je vais inverser. Je vais inverser. C'est bon. C'est bon. Inverser. Alors, je vais tracer, est-ce que vous voyez là Voilà donc le bord de l'oreille. De, de je vais tracer là où je vais inciser pour éliminer l'oreille. Donc, ce, ce, le, le, la petite ligne en bleu, c'est là où je vais devoir inciser. Sauf que là, je vais... faut que quelqu'un me tienne... Je si comme ça, juste, juste la pince à disséquer. Avec ta... Voilà, très bien. Donc, on va inciser là. Vous la voyez oui. Je vais inciser là. Ça me permettra d'étaler la peau en excès. Votre autre pince. La pince, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ça me permettra d'étaler la peau en excès. Là, voilà. Merci. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà, dans le les Et voilà, regardez ce qui s'est passé. Après avoir incisé euh, là où on a tracé, je peux tirer cette peau. Et voilà, on voit qu'elle dépasse la base du lambeau. Elle était là. En incisant, je peux l'étaler ici. On se retrouve donc avec un excès qui est important. Je vais donc tirer et couper cet excès voilà, avec le, la lame. Où est-ce que je vais couper Je vais couper en regard de l'excès. L'excès, il est là. L'excès, c'est ce qui va se projeter sur la ligne bleue. L'excès est là, je vais le sacrifier, le couper, l'éliminer. Voilà. Et l'oreille. L'oreille sera corrigée. Voilà. Alors maintenant, en rapprochant la peau là avec l'autre, il n'y a plus d'oreille. Je vais mettre un point. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va mettre un point. Mais la, quelle est la conséquence? Une cicatrice supplémentaire, c'est normal. Voilà. C'est parfait. L'oreille a disparu, mais au prix d'une cicatrice supplémentaire. Très bien. Pardon, au niveau 2. Ici hmm. Là Si, si, si, je vais rajouter là. Normalement, si je voulais continuer, je rajouterai un point. Là où il y a un manque de points, je le rajoute, il n'y a pas de problème. Sans pour autant être très, euh, sans pour autant en faire trop, parce que sinon, vous allez esquimier les berges. Voilà. Donc, je reprends ma pâte de rouge, je vous rends à votre. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais lancer une vidéo. Alors, le lambeau de transposition, bon, comme, euh, comme il se fait un petit peu tard, je pense. Le lambeau de, de, de, de, de, de rotation, c'est pas, c'est aussi simple que le lambeau d'avancement. Voilà. On va faire donc une plastie en Z. Je vais vous projeter la vidéo de la plastie en Z, puis je vais la tracer et la faire, et on finira par un petit lambeau en LLL. D'accord S'il vous plaît, je, je vous invite à bien suivre. La plastie en Z n'est pas très compliquée, mais elle mérite quand même une certaine concentration. S'il vous plaît. C'est quoi une plastie en Z déjà Une plastie en Z, c'est une plastique d'échange. Et elle est indiquée pour plusieurs raisons. Euh, pour couvrir une perte de substance, c'est vrai, mais c'est rarement utilisé dans cette indication. Il est surtout utilisé pour allonger une, euh, une rétraction. Euh, alors Parfois, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure, au, enfin, au niveau du creux axillaire, au niveau du pli du cou, en tout cas au niveau de zone fonctionnelle, il y a une, une palmure ou une bride. Euh, qui se fait, c'est une bride, euh, l'indication principale de la plastique en Z est une bride qui va euh, soulever deux plages de possède, c'est-à-dire de part et d'autre de la bride, il y a de la possène euh, d'un côté et de l'autre, et non pas une peau cicatricielle d'un côté et une possène de l'autre. Donc quand vous avez une rétraction euh, avec une pocène de deux côtés de la bride, c'est la meilleure indication d'une plastique en Z. Et pour résumer le, le, -dire la, la signification d'une plastie en Z, c'est une plastie qui va nous permettre de gagner en longueur au détriment de la largeur. Voilà euh, la phrase qui résume un petit peu le principe. Donc, vous avez ici, imaginez que de là à là, c'est une bride. Et euh, c'est une bride qui fait à peu près, euh, c'est rétracter. Qu'est-ce que c'est qu'une bride Une bride, c'est une perte de substance virtuelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a mal cicatrisé, il a forcé la cicatrisation en position vicieuse, et donc, il a, euh, ça, ça s'est cicatrisé, la perte de substance qui aurait dû être couverte par un lambeau ou une greffe n'a pas été couverte à temps, et le résultat, c'est une rétraction. Et donc, euh, cette longueur euh, qui fait la bride, on va imaginer qu'elle fait à peu près euh, 3 cm. On a besoin de l'allonger pour libérer un coude, par exemple. Il y a 3 cm ici de rétraction. On a envie que ça devienne 5 cm. Il faut qu'on l'allonge pour libérer le coude. Comment on va faire On va prendre un tissu là, un tissu là, échanger les deux tissus qui ressemblent ici à des triangles et on gagnera cette longueur. Cette longueur qui est là de 3 cm va devenir plus longue. Elle va devenir exactement 3 fois 1,73 fois. C'est-à-dire que la, la, la, la, le gain... Obtenu après l'échange des deux euh, triangles de la plastique en Z est de 1,73. Mais ce gain de 1,73 n'est obtenu que si l'angle de ce, tri, de ce, de, de ce triangle-là, c'est-à-dire cet angle-là, est de 60 degrés. S'il est plus que 60 degrés, on va obtenir plus que 1,73. Si c'est inférieur à, à 60 degrés, on va obtenir moins. Mais pourquoi on choisit toujours des lambeaux de 60 degrés Parce que c'est les lambeaux qui vont nous permettre d'avoir le moins de tension. Ce serait utile de faire plus 70-80 degrés pour chacun de ces angles, mais il y aura beaucoup de tension sur les angles et ça peut ne pas, ne pas marcher. Si on choisit moins que 60 degrés, le gain serait moindre. Donc euh, finalement, l'équilibre est de euh, tracer des triangles de 60 degrés, euh, voilà, pour qu'on puisse obtenir. Un gain optimal de 1,73 fois la longueur initiale de la bride. Je vais donc lancer la vidéo. On va tracer la plastique en Z ensemble. Essayez de suivre, s'il vous plaît. On beaucoup, les... Les... La, main. la main, bien sûr. C'est des tout à fait. Oui. Alors, oui, oui. Alors, est tout à fait. Donc là, là, la longueur des différents côtés doit être la même. Ici, c'est mentionné 30 à 60 degrés, mais l'optimal, ce qui nous permet le gain optimal, c'est 60 degrés. Et puis voilà, on va donc inciser. Voilà, on va décoller le lombeau. Supposez, Vous commencez par inciser la bride et puis vous prélevez votre premier lambeau. Toujours en décollant euh, sous la graisse, donc c'est des lombos cutaneaux graisseux. Le premier lambeau là étant décollé, on décolle aussi le deuxième en passant sous la graisse et puis en échange ces lombos. C'est-à-dire l'un va occuper la place de l'autre. Voilà, on soulève le premier, on soulève les deuxièmes, on leur fait changer de place ça nous permet de gagner en longueur et je pense que c'est même visible euh, cette distance là de là à là, c'est beaucoup plus grand que celle qui était tout à l'heure, rien qu'en échangeant les lambeaux. Et puis vous mettez les vous, vous, vous mettez en place les lambeaux par les différents points que vous avez appris à faire avec des points d'angle au niveau des pointes. Là, il va faire juste un point simple parce que le but n'étant pas d'apprendre à suturer mais juste d'échanger les lambeaux. Voilà. Donc before After. <rire> voilà. Donc, là, ça c'est, c'est-à-dire le lambeau qui était là, celui qui était là, il est devenu là. Le B était là et le A était là. Là, on les a inversés et on a gagné donc en longueur. Donc, le but, c'est de gagner en longueur au détriment de la largeur. On va donc le faire ensemble sur euh, cette patte de veau. On va d'abord la tracer. S'il vous plaît, essayez de zoomer là. C'est bon Alors, euh, s'il si te plaît, essaie de zoomer là, là. Voilà. Alors, on va considérer que ce que je suis en train de tracer est une bride. D'accord Donc, ça va être donc une ligne. Là, horizontal, ça c'est une rétraction, n'est-ce pas Je veux augmenter cette longueur. Qu'est-ce que je vais faire Je vais donc tracer un lambeau. En fait, euh, ayant euh, ce côté-là, doit avoir à peu près la même longueur que la bride initiale, et cet angle doit être de 60 degrés pour obtenir un allongement optimal sans qu'il y ait de tension excessive à la fin de la suture. Et la même chose euh, au niveau de l'autre bout de la, de la perte de substance, euh, plutôt de la, de la bride. Donc euh, deux lambeaux qui seront échangés. On commence donc euh, euh, la réalisation du geste, essayez de le faire en même temps s'il vous plaît. Le, le, la lame de bistouri à la main, la première des choses qu'on incise, c'est la bride elle-même. Donc on incise la bride, on l'ouvre et puis on, on commence par lever un premier lambeau. Je vais lever peut-être le lambeau qui est, euh, qui est vers moi en incisant euh, bien sûr le long de, du tracé préalablement fait. Il faut manipuler avec douceur, bien sûr, les tissus. Il faut euh, couper jusqu'à dépasser l'hypoderme parce que vous, vous avez à lever, comme j'ai n'ai pas euh, arrêté de dire, des lombeaux cutanio-graisseux. Voilà, et puis je soulève mon lombeau. Remarquez ici que je pince, que je prends le derme et non pas l'épiderme avec la pince pour ne pas traumatiser la peau. Je décolle en cutanio-graisseux. Et puis, il y a eu... Une astuce ici intéressante, c'est que je commence par transposer mon lambeau pour voir où est-ce qu'il arrive avant d'inciser. Je vérifie est-ce qu'il va tomber sur l'incision que j'ai tracée au préalable. Je vois que oui. Donc, je me permets alors d'inciser. Je repose mon lambeau là où il était et j'incise le deuxième. J'incise donc le deuxième lambeau de la même manière. Les 60 degrés étant respectés. Le plan de décollement étant respecté au niveau cutanio-graisseux, je passe en graisseux, je soulève des lombos cutanio-graisseux. Voilà. Et voilà, je passe en, en cutanio-graisseux, comme j'avais dit, et puis j'échange. Le long, les, les deux lambeaux. donnez-moi s'il vous plaît une pince, la voilà, alors regarde, regardez là on va appeler ce lambeau. donnez-moi ce vert, voilà, ce lambeau, on va le nommer le lambeau 1, tout simplement, ou A comme vous voulez, et là le lambeau 2 on va donc euh, euh, inverser ces deux lombos, le 1 va occuper la place du 2, et le 2 la place du 1 voilà, donc là vous avez le lambeau 1, là le lambeau 2 on va inverser Échanger leur position, et c'est pour cela qu'on appelle plastique d'échange, tout simplement. En faisant ce geste, regardez cette longueur qui était, euh, voilà, on va dire de 4 cm, elle va devenir plus longue, on le voit bien ici euh, euh, sur la vidéo, elle est d'à peu près, pas d'à peu près, mais elle est exactement de si 5 ça va être 5 fois 1,73, voilà. Et puis, euh, c'est très simple, on n'a qu'à euh, fixer les deux lambeaux, Là, je vais faire un point simple, mais vous pouvez utiliser des points d'angle si vous voulez pour fixer les, longues, les, les angles de vos lambeaux. Voilà. Le premier. Oui. Non, j'ai dit que parmi les indications, bon, l'indication principale, c'est obtenir un allongement de bride. Mais ça peut aussi servir à combler une perte de substance. Je vais vous expliquer. Voilà, on a échangé ici les deux lambeaux. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement décoller un petit peu là, décoller un petit peu là, et fixer vos lambeaux et obtenir donc un… Euh, et faire donc une plastie en Z, euh, voilà, pour allonger une bride. Votre camarade me pose la question suivante, s'il vous plaît. Votre camarade me pose la question, est-ce que la seule indication, c'est allonger une bride Pas du tout parce que, je vais juste faire le dessin, il se peut parfois qu'on ait une perte de substance sous forme de rang, ou ce que vous voulez, sous forme de cercle, ce que vous voulez, et ce qu'on qu peut faire alors, c'est la transformer cette fois-ci en fuseau. La perte de substance sera transformée en fuseau. Je vais donc exciser là un fuseau, et parfois ce fuseau, comme on l'a dit tout à l'heure, passe par un pli. Donc, on est obligé de briser. Ou alors, la perte de substance est grande. Et fermer le fuseau par des points simples ne suffira pas. Il faut utiliser des lambeaux. Et là, on va échanger, justement, des plastique en Z. Là, c'est le fuseau, de là à là. Vous arrivez à le voir. Je vais donc inciser là, inciser là. Et donc, quand je vais retirer la tumeur, essayez juste d'imaginer, quand je vais retirer la tumeur, je me retrouve avec une perte de substance. Je n'ai qu'à lever ce lambeau-là, lever celui-là et couvrir la perte de substance. Je vais le faire si vous voulez. On va donc imaginer que je suis en train de retirer la tumeur sous forme de fuseau. La voilà. On retire le fuseau. Donc on aura alors fait une couverture de la perte de substance fusiforme en échangeant deux lambeaux triangulaires, faisant alors ce qu'on appelle une plastie en Z. Est-ce que vous suivez Voilà, voilà la perte de substance créée. Est-ce que ça se ferme Est-ce que ça se ferme Non, ça ne ferme pas. J'ai besoin d'un lombo. J'ai besoin de deux lombos. Je vais utiliser donc des lombos euh, triangulaires en les échangeant. Et j'aurai fait à la fin une plastie en Z. C'est une indication qui n'est pas largement utilisée de la plastie en Z, mais c'est l'une des indications de la plastie en Z. Voilà. Là, c'est le lambeau, on va le nommer A, d'accord, pour vous faire plaisir. Et l'autre, on va le nommer B. On va donc lever le lambeau A, c'est déjà fait. Lever le lambeau B, on va le faire. On va échanger ces deux lambeaux. Si la pointe est trop aiguë, on la sacrifie. On va échanger les deux lambeaux. Ça permettra à la fois de courir la perte de substance et puis de... Voilà. et puis de couvrir la paire de substances, voilà. En tirant, on va fixer correctement, j'ai besoin de décoller, un petit ciseau, merci, et puis le fil, je décolle autant que je veux, il n'y a pas de problème, je décolle ici, là, il n'y a pas de problème, je décolle ici, voilà, et puis en échange, le B était là, il va devenir là, et le A était là, il va devenir là, donc tout simplement, là, je vais faire, L'inverse, je vais utiliser juste un point simple, juste pour faire vite. Voilà. Voilà, merci. Très bien. Voilà. Et donc, c'est une plastique qui aurait donc servi non pas à allonger une cicatrice, mais plutôt à couvrir une perte de substance. Je vais tricher en fixant un petit peu bas parce qu'il y a de la tension. Tiens-moi, Merci. C'est bon. Et puis, euh, voilà, on va fixer donc les lombeaux. Eh bien. On peut aussi continuer, voilà, fixer ça avec ça. En tout cas, on fera des sutures comme il se doit. S'il persiste des oreilles, on va les retirer comme ce que vous avez appris aujourd'hui. Et le tour est joué. Donc, c'est une plastie en Z cette fois qui a servi plutôt à couvrir une perte de substance et non pas à allonger une cicatrice. D'accord, donc il y a une petite oreille, on peut tricher, on peut ouvrir ce point pour euh, corriger, il n'y a pas de problème. Le fil est court. Voilà. On peut libérer ce point s'il y a... Pardon donc, Vous avez compris le principe, euh, c'est ça le but, donc, ça aurait servi à à couvrir une perte de substance, comme vous l'avez vu. Voilà. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît, la plastique en Z C'est bon Alors, ce qui reste, on va finir sur peut-être un hein, LLL, voilà. On fera le LLL et, et puis ça sera peut-être tout, sauf si vous avez d'autres questions. Voilà. Très rapidement, un LLL, c'est ce qui est un tout petit peu compliqué. Comment comment partager ça Est-ce que ça va? Vous avez réalisé un plastique en Z? On a placé en Z. d'avancement, ça va OK. Bien, la en Z tout ça, pas de problème. Alors, le dernier lambeau, c'est celui-là. Merci. Alors, essayez de suivre s'il vous plaît. C'est un tout petit peu compliqué mais je vais vous le simplifier. C'est bon? Voilà, je vais lancer. Essayez de suivre. rhombic flap or rhomboid flap. La perte de substance est transformée en losange cette fois. Donc on transforme la perte de substance en losange. On retire donc le losange et puis après, on prélève un autre losange à côté et on, on va le soulever pour couvrir la perte de substance. Mais il y a des règles à respecter pendant le tracé de ce losange. Pour que le lambeau le, le en L puisse venir couvrir sans tension la perte de substance en losange, il y a des règles à respecter. Et c'est ce que je vais essayer de tracer avec vous. En tout cas, là, c'est juste la technique. Il va d'abord... Euh, inciser le, le lombo en L, il va le, le, le lever en, en, en veillant à ce qu'il soit graisseux, et il va le transposer parce qu'il va enjamber ce morceau de pocène. C'est pour ça qu'il mérite le nom de lombo de transposition. Et il le mettra en place pour courir la perte de substance. Bien sûr que le, le décollement des différentes berges est inévitable. Et il sera mis en place. Voilà. Voilà. Un point, Là, un point simple mettant en place le lambeau en L au sein même du losange. Voilà, j'avance rapidement pour vous montrer. Et voilà le résultat final. On a donc un nombre en L pour losange et la couverture de la perte de substance. Ça nous a servi tout à l'heure, comme vous avez vu, à couvrir une escarre sacrée d'une certaine dimension quand même. Mais là, le tracé euh, répond à des règles particulières. Et c'est le tracé qui est important à réussir. Je cherche juste un, une zone euh, qui serait bien. Voilà, je vais peut-être utiliser ça. Mais, là, c'est un petit peu dur. Ça commence à devenir dur ici, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Donnez-moi un, un, un marqueur, s'il vous plaît, bleu. Il n'y a que le bleu et le vert, n'est-ce pas Il n'y a pas de rouge là, non Merci. Voilà, le, le rouge, très bien. Et il y a, il y a un vert qui marche, s'il vous plaît. Il y a un, un vert qui marche. Merci. Merci. Alors, on va le faire ici ensemble. On va le faire ici ensemble. Je vais tracer une perte de substance. Ici, c'est devenu dur à ce niveau, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu rouge. Voilà. Alors, on va tracer la perte de substance. Voilà, un bleu un autre bleu qui est bien. Avec la pointe fine. Voilà, celui-là, c'est mieux. On va tracer un vrai losange. Et là, ça, ça doit répondre, comme je vous ai dit, à des règles géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris au CP à propos des losanges Qu'est-ce qu'on vous a appris C'est qu'un losange a deux diagonales. C est, c est, c est, je ne vous apprends rien. Donc, on va tracer les deux diagonales. Si le rouge le permet, voilà la petite diagonale et la grande diagonale. D'accord On veut, cette c'est ce qui sera perte de substance par la suite. On va vouloir la, la couvrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, utiliser le prolongement de la petite diagonale. On va la prolonger vers le dos. D'accord Et puis, on va prolonger... L'un des côtés, celui-là, on va le prolonger euh, vers le haut. On obtient donc un angle. Au niveau de cet angle, on va aller chercher sa, sa bisectrice, que je vais tracer en pointillé, qui n'est pas parallèle à, à ce bord. C'est la bisectrice juste de l'angle que je viens de créer. Et cette bisectrice, doit avoir la même longueur que, que ce côté-là. Bien sûr, pour le losange, les différents côtés sont égaux. Et donc, la bisectrice, je vais la tracer de telle sorte à ce qu'elle ait une euh, dimension égale aux différents côtés du losange. Puis, je trace la perpendiculaire à la petite diagonale passant par euh, la bisectrice, le sommet de la bisectrice. Je trace euh, cette perpendiculaire à la petite diagonale et j'aurai alors tracer mon lambeau en L, qui est celui-là. Le lambeau en L, quels sont ses côtés C'est la bisectrice de l'angle que je viens de tracer en vert. Je vous rappelle que c'est le prolongement de la petite diagonale et le prolongement de l'un des côtés. Et l'autre bord, c'est la perpendiculaire à la petite diagonale passant par le sommet de la bisectrice. Et je vous rappelle aussi que cette distance doit être égale à celle-là, qui est égale aux différentes euh, dimensions aux différentes longueurs des différents côtés du losange. Et voilà, le tour est joué. Une fois que le tracé est fait, on peut dire que l'intervention est déjà réussie. D'accord Et on a tout simplement qu'à respecter, merci, les règles de tout à l'heure. On va donc retirer le losange, supposer qu'il y a une tumeur à ce niveau, par exemple. On va la transformer en losange. Voilà. Merci, avec grèche. Si. On va retirer... C'est des règles géométriques, en fait, qui sont très importantes à respecter pour réussir votre geste. Maintenant, quelle, est, quelle était peut-être la question que vous auriez dû poser, s'il vous plaît? Quelle est la question à laquelle je m'attendais et qui n'est pas venue? C'est est-ce que... Voilà, de quel côté Est-ce que forcément je choisis de prolonger le, la diagonale, c'est-à-dire du, du côté droit parce que je suis droitier ou pas Non, bien sûr que je peux prélever là où je veux, je peux prolonger la diagonale que je veux, euh, et donc utiliser la bisectrice que je veux. Il faut juste respecter les mêmes règles. Et là, l'orientation de votre lambeau en L dépendra de la région anatomique où vous travaillez, et vous, allez, vous, vous devez normalement euh, essayer de faire coïncider les, les, les, les sutures avec les lignes de moins de tension dans la mesure du possible, mais aussi avec ce qu'on appelle, il faut que la base de votre lambeau soit orientée vers une zone de basse pression veineuse. Ça, c'est des petites notions un petit peu euh, particulières, mais euh, qui ont leur, leur importance. Mais déjà, si vous apprenez juste les règles géométriques de ce lambeau et sa technique, c'est déjà extraordinaire. Voilà, là, la perte de substance est créée. La perte de substance est créée, je vais la mettre là, qu On qu'on arrive à la voir, oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement lever le lambeau. Je vais donc suivre euh, le tracé que j'ai fait au préalable. Le tracé en chirurgie dermatologique et en chirurgie plastique en particulier est extrêmement important. Une fois que vous avez tracé votre patient, vous, vous aurez fait, je dirais, 80% du geste. Le reste, c'est rien du tout. Vous suivez votre tracé et puis c'est tout. Est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien visible? Très bien, parfait. Donc je décolle. Je répète que s'il s'agit de lombo-cutanio-graisseux, donc je décolle en cutanio-graisseux. Je décolle toutes les berges. Toutes les berges doivent être décollées, libérées au ciseau ou à la lame froide ou au bistouri électrique, comme vous voulez. Et puis le lambeau va être mis en place. Je vérifie, est-ce que ça vient Oui, ça vient. Donc c'est une bonne chose. Il ne me reste plus qu'à placer le fil et j'aurai couvert la perte de substance. On commencera bien sûr par un point d'angle. Vous pouvez le faire sous forme de point d'angle, mais on peut le faire aussi là très rapidement sous forme de, de point de points simples, tout simplement. Je vais prendre là euh, le sommet de la zone receveuse, puis le sommet du lambeau en L. Qui va venir couvrir le losange. Et voilà, c'est un très joli LLL qui s'est tracé ici. Voilà, heureusement pour le veau. Euh, On l'utilise à chaque fois qu'il y a une perte de substance dans certains... Oui, on peut l'utiliser au niveau du visage, on peut l'utiliser au niveau de la région sacrée, c'est une indication assez, assez fréquente, pour le sinus voilà. Mais pas, mais pas au niveau des membres. Non, non même au niveau... Si, si, si, si il n'y a pas de problème. Et voilà, pour des petites pertes de substances. Voilà. Voilà. C'est un lambeau très intéressant, sincèrement. Il, il, le lombeau NLL entre dans le cadre des lombeaux rhomboïdes en général. Et le lambeau rhomboïde, c'est pareil, c'est juste que le, le, le trapèze n'est pas vraiment, plutôt le, le losange n'est pas vraiment un losange, mais plutôt un trapèze. Il y a des petites, sur le plan géométrique, des petites différences. Vous voyez que là, ça vient tout seul et la perte de substance est couverte. Je vous rappelle, je vous montre ici qu'il s'agit d'une perte de substance quand même qui est grande. Et pourtant, ce lambeau a suffi pour la couvrir sans qu'il y ait de tension Remarquez ici la dimension de la perte de la sub de substance et le lambeau qui a permis de jouer parfaitement son rôle sans qu'il y ait de tension. Et ça, c'est un, une phrase à souligner. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Regardez, le lambeau vient tout seul. Euh, voilà, Je ne fournis pas d'effort. Et la perte de substance est fermée. C'est parfait. Est-ce que vous essayez de faire pareil en même temps voilà, Malheureusement, bah le voie le a reçu tous les types de lambeaux Voilà donc, finalement, euh, après la fin de la de la transposition du lambeau, à quoi ça ressemble à la fin Vous avez ici les, la perte de substance qui est là, et puis les, les sutures et, qui auront cet aspect-là à la fin de l'intervention. La perte de substance, malgré ses dimensions, a pu être couverte par un lambeau en L pour losange, et voilà, donc, euh, j'espère que j'étais clair. Voilà, donc, on a pu cet après-midi euh, voir ce qu'on appelle les, les, les autoplasties. Je vous rappelle qu'il s'agit de lombos au hasard, vascularisés par les pédicules dermiques, euh, euh, ou plutôt les plexus dermiques et sous-dermiques. Ils, ils peuvent être dessinés de différentes manières et c'est leur destin qui leur donne euh, le nom. On peut donc parler de nombreux d'avancement quand le lombo est rectangulaire, de nombreux de rotation euh, voilà quand il est sous forme d'arc, de nombreux de transposition quand il enjambe de la possède. Et parmi les nombre de transposition, on a pu voir la plastie d'échange en Z, on a pu aussi voir ici le lombo euh, en LLL. Il y en a d'autres comme la plastie de trident et, et bien d'autres autoplasties un peu plus compliquées. Mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'une initiation aux autoplasties et je reste à votre disposition pour toute question. Merci, c'est Amrani. Merci. Voilà, c'est à voilà, vous. Ouais, vous avec plaisir, avec de... plaisir. J'espère que… Oui oui. C'est bon, c'est Par exemple, questions. au niveau du visage, il n'y a oui. pas de risque d'atteinte vasculaire parce que l'artère faciale, passe... bah, est passe… Justement, c'est ce que… Tout à l'heure, j'ai fait défiler très rapidement les, les, les, les diapositives d'anatomie du visage. Bien sûr qu'il faut avoir tout un… Un petit bagage anatomique, bon, pas l'anatomie vraiment très détaillée, mais un petit bagage qui, qui, qui vous aide à repérer. Et si on reste en intra-graisseux Si on reste en oui Si vous restez en, voilà, en graisseux, c'est bon. Mais parfois, la tumeur euh, ne vous permet pas oui, de rester oui, uniquement oui. en graisseux. Voilà. Nous, en tout cas, on ne va pas dépasser. Voilà, mais, mais bon, sachez que l'artère la, la, faciale n'est pas si profonde que ça. Et les, et au niveau du tissu sous-cutanique. Donc il faut. Mais même même si vous la blessez, c'est pas grave. pour la et puis c'est pas Parce qu'il y a une grande richesse, une anastomose entre le côté droit et gauche. Donc il n'y a pas vraiment de danger. Voilà donc j'espère que c'était fructueux. Voilà. Merci beaucoup c'est un plaisir bon c'est un plaisir c'est un plaisir non ouais, ouais, va. voilà. Non, euh, voilà. voilà exactement, peut-être encore plus détaillé avec notre... Euh, ils seront ciblés sur euh, un thème précis. Genre, on a fait un on C'est un de... C'est